Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur comment installer le client Teamspeak sous Linux. Tous les liens et commandes seront dans la description. Première étape, installer Teamspeak. Commencez par ouvrir votre navigateur web. Cherchez ensuite Teamspeak. Rendez-vous sur le lien de téléchargement de Teamspeak. Deux installateurs sont disponibles pour Linux. Un 32 bits, l'autre 64 bits. Pour connaître votre architecture système, ouvrez le terminal, puis exécutez la commande INXI-S. Mon système est en 64 bits. Je télécharge donc l'installateur Teamspeak 64 bits. J'enregistre l'installateur dans mon dossier « apps » que j'ai créé dans mon dossier « home ». Ouvrez le dossier où vous avez enregistré l'installateur du client Teamspeak. Sous Linux Mint, effectuez un clic droit dans le dossier, puis cliquez sur « Ouvrir dans un terminal ». Dans le terminal, tapez la commande chmod « chmod plus x étoile.run pour rendre l'installateur du client Teamspeak exécutable. Ensuite, pour lancer l'installateur du Teamspeak, Tapez point .slash majuscule T, puis ensuite tabulation pour compléter automatiquement la suite de la commande. Dans l'installateur du client Teamspeak, tapez d'abord sur Entrée. Quittez les informations de licence avec Q, confirmez avec Y, puis appuyez sur Entrée. Le client Teamspeak s'extraira alors. Renommez le dossier de Teamspeak 3 client en Teamspeak, puis ouvrez-le. Dans le dossier de Teamspeak, faites clic droit, ouvrir dans un terminal. Dans le terminal, tapez point .slash ts tab runs tab. Teamspeak se lance, l'application fonctionne. Téléchargez une icône pour Teamspeak que vous placerez dans votre dossier Image, Logo ou Image, icône. Créez un lanceur pour Teamspeak. Vous aurez besoin du programme Menu Libre. Pour installer Menu Libre, ouvrez un terminal où vous taperez sudo apt-get install -y menu libre. Une fois Menu Libre installé, lancez-le. Ouvrez le menu, puis lancez l'éditeur de menu. Dans Menu Libre, sélectionnez Internet, puis cliquez sur le bouton plus pour ajouter un nouveau lanceur. Nommez-le Teamspeak. Dans Commande, cliquez sur l'icône Dossier puis sélectionnez l'exécutable ts 3 client runscript.sh Dans le répertoire de travail, sélectionnez le dossier de Teamspeak. Parcourez les fichiers, puis sélectionnez l'icône de Teamspeak. Enregistrez ensuite le lanceur, puis fermez Menu Libre. Vous savez maintenant comment installer le client Teamspeak sous Linux et comment créer un lanceur dans votre menu. Cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à le signaler avec un pouce bleu. Pour me faire part de vos suggestions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Rejoignez mon Discord avec le lien dans la description si vous voulez discuter. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper de mes futures vidéos. Je vous dis à la prochaine, salut